Que il tu... marche plus Non il marche plus Tu fais exprès de le casser non, pour Non je le la... fais pas exprès vraiment je suis ultra stressée Je veux absolument avoir l'iPhone 11 Pro Normalement on va le recevoir demain soir Mais regarde ce que j'ai reçu là ah bon 1100 Salut. euros Non mais c'est une grosse arnaque Salut Avant que la vidéo commence, N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner Et à cliquer sur la cloche Et surtout regarde la vidéo jusqu'au bout Si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo Bon visionnage Salut Lily-Rose oui, oui, oui. Bah oui, oui, oui qu'est-ce euh, que tu fais oui. ah Qu'est-ce que tu fais avec ton attends, téléphone Il marche Euh, non, rien. Que il, tu... marche plus de quoi non, il... il marche plus. De quoi Non. Tu viens de casser ton téléphone. Ton téléphone il marche plus. Non, mais c'était un iPhone 6S ça. Mais en plus, moi, je sais pas, je... on venait de l'acheter. On l'a acheté il y a deux mois. Mais non, il marche Bah oui, il marche plus. Non, mais tu. Liros t'as fait. Non mais arrête, arrête. Pourquoi tu. Non, mais... Mais on dirait que tu fais exprès de le lancer. Non, je fais pas exprès. Non, mais tu, tu veux un, nouvel... un nouveau téléphone, c'est ça Non. Et qu'est-ce que t'étais en train de euh, faire là rien. Bon c'est pas grave ça m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone là Tu fais exprès de le casser pour en avoir un nouveau T'as vu l'iPhone 11 C'est ça. Non, mais, mais tu y... l'auras pas. On va ah essayer. Bon, de... y a non coup. ouais on va essayer de refaire fonctionner ça. J'espère que tu vas pas l'acheter toute seule hein, parce que c'est n'importe quoi. Non, là on allait non. faire une vidéo mais Rose a cassé son téléphone. J'espère que tu vas pas faire de bêtises. Alors, là, surtout les amis, je vais vous demander un truc. Vous allez mettre un like à cette vidéo tout de suite. Allez, 3, 2, 1. On met un like et on met un commentaire. Racontez si vous avez déjà cassé votre téléphone, euh, votre moi, tablette. Je jamais cassé parce que lui, c'est mon premier. Bon, allez, je te laisse fait la, fait. la caméra. Tu racontes pas de bêtises. Okay, hein, J'arrive. Bon, allez, d'accord. C'est sûr. allez. Alors. De tes histoires. Du coup, les amis, mon plan. En fait, je veux absolument avoir l'iPhone 11 Pro. Du coup, puisque j'ai la tablette, et eh ben, je vais le commander. Donc, j'ai fait exprès de. D'essayer de casser mon téléphone, en vrai il est pas cassé, vous inquiétez pas Et pas pour l'acheter, comme ça il, bien, il va le voir Et du coup ce sera trop bien Enfin il va pas le voir justement, il va le voir après Yves Rose Euh oui J'allais te demander un truc, pourquoi t'as ma tablette dans ta chambre Euh je sais pas Non mais qu'est-ce que tu disais aux gens là justement Maria. Parce que j'ai entendu parler d'iPhone 11 J'espère que t'as pas fait de bêtises encore euh, une Euh non Bah t'es sûre et certaine Oui Allez moi je prends ton téléphone, je vais essayer de le réparer Alors... Je vais essayer de le réparer Et je prends ma tablette aussi, tu okay. fais pas de bêtises Non donc, là voilà, j'ai pris le deuxième téléphone. Donc, bah pour commander, donc j'ai commandé. Donc, normalement, on va le recevoir demain soir. Donc, bien sûr, je voulais pas montrer parce qu'il y a le code, tout ça. Donc, ça va pas aller. Donc, je vous le signale, j'ai commandé l'iPhone ah, 11 bon, Pro. C'est bon, t'es prête, Lyon Oui, je suis prête. Mais qu'est-ce que tu disais là Tu fais un vlog ou quoi Euh, non, je peux en Qu'est-ce qui se passe demain soir d'ailleurs T'as prévu un truc avec l'école ou quoi Non, oui, là oui, pour... dans ma a une pourquoi tu, pourquoi tu pourquoi tu tu dis aux gens de venir demain soir et tout c'est J'ai pas ça dit de venir demain soir ouais, mais moi je te laisse, j'espère que c'est pas une grosse bêtise comme je, à chaque fois. Mais non t'as de D'ailleurs que... bah, T'es vraiment insupportable, t'as encore pris mon téléphone. Oui Toi tu euh, magouilles non. vraiment des trucs avec des téléphones et même avec cet ordinateur là, je vais les prendre, pas d'appareil électronique. J'arrive, on doit faire un sketch dans deux minutes. oui En attendant, je sais pas, occupe-toi. Et d'ailleurs t'es toujours pas un sur quoi T'es toujours pas en pyjama? On fait un sketch sur la maîtresse et tout? Ouais! Bon allez, à tout de suite les amis. Oh, c'est n'importe quoi tes histoires. Hein. J'espère que t'as pas commandé l'iPhone 11. Lily Rose. Lily Rose. Oui. Qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Bah rien. Mais regarde ce que j'ai reçu là. Ah bon? Bah c'est quoi? Donne-moi ça. Bah regarde, attends, je sais pas, le livreur là un peu ouvert là, je sais pas du tout ce que c'est. Oh non mais c'est quoi? Rien. Non mais t'es sûr que c'est rien là? Non, non, parce que là en fait euh, hier finalement on n'a pas fait la vidéo, du coup on continue aujourd'hui. D'ailleurs t'as mis les mêmes habits qu'hier, c'est n'importe quoi. Mais Donc quoi là, les amis je sais pas quand sort cette vidéo, mais Hiro c'est quoi ce colis qu'il a commandé bien Bah si c'est quelque chose. Tu veux que je dise non non non je veux pas que tu me le dis, je m'en fiche, mais j'espère que c'est un livre ou un truc comme ça. Bah oui. Ouais moi je te laisse, t'as pas intérêt à faire de bêtises, j'arrive oui, tout de suite. Hein. C'est n'importe quoi. Parce qu'avec toutes tes bêtises en ce moment et tu l'as commandé où déjà Sur Amazon. Oui sur Amazon. Et t'as pas intérêt... Non d'ailleurs je vais le garder. Non non mais pourquoi Je dois le lire maintenant. Bah de quoi tu dois le lire maintenant C'est un livre, t'es sûr que c'est pour l'école ou quoi oui, D'ailleurs tu l'as commandé comment Euh avec mon téléphone. Et t'as dépensé combien pour ça C'est papa. Non non mais c'est combien Je m'en fiche, je veux savoir. Euh... Allez dépêche-toi. 10 euros le livre. Bon d'accord, je vais voir ça tout de suite. Mais si t'as fait la moindre bêtise, ça sera de ta faute et ça va être dit à notre père. D'accord. De toute façon là il est en bas, il peut arriver à tout moment. Donc si tu fais trop n'importe quoi, je préviens. J'espère que c'est pas encore une de tes bêtises. La dernière mais fois t'avais acheté une Switch quand même. Bon allez, les amis surtout restez bien jusqu'à la fin pour savoir ce que c'est J'espère que vous savez pas parce que si vous le savez que vous ne l'avez pas dit Ça va, je suis vraiment pas content là Bon allez à Et tout de suite, Tintéra à pas avoir fait de bêtises oui, trop bien. Donc là voilà je pense que j'ai reçu l'iPhone Là Esteban il est ultra énervé Là je l'entends, là je pense que vous l'entendez pas mais je pense qu'il a dit à mon père. Donc là, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que faut le connecter, tout ça. Euh, J'ai pas encore eu le temps de le déballer. Je, vais, je pense que je vais l'enlever demain à l'école pour dire Ouais, j'en ai eu Oui Attends, attends, attends, attends. J'ai vu un truc là. connecté suis connecté à Amazon. Ouais tu sais combien t'as dépensé T'as dépensé 1100 euros. Quoi Sur Amazon. Mais c'est faux. Mais si, t'as acheté combien de livres pour dépenser 1100 euros 15. Non, mais, non, mais t'as acheté quoi, Lily Rose Donne-moi bah... Ok je te dis ce que j'ai acheté euh, non. non non non allez donne moi ça On va... Je vais donner à notre père j'ai même pas envie de voir ce que c'est ta bêtise Attends je vais poser là Mais tu te rends compte plus de 1000 euros Non mais je mais poser Non mais qu'est ce qui coûte aussi cher L'Iros t'as acheté quoi comme ça Euh le. Non allez tu moi veux je vais dire, Non bon non non moi c'est bon je vais appeler notre père Et c'est lui qui va s'en charger Parce que t'as dépensé comme 1000 euros là comme ça sans prévenir J'espère que c'était une erreur C'est quelque chose Mais donne le moi J'espère qu'il y a non plusieurs colis Et que c'est pas juste ça Qui coûte 1000 euros Si euh, non T'es sûr Moi j'attends d'autres colis non, Parce que T'as acheté quoi T'as acheté je sais pas De l'or Mais as... non mais les gars Euh non alors... Bon allez, donne moi ça non, je, vais non, appeler... non, non, non, non. je vais appeler notre père là Ça suffit Ça suffit non, Si non, si donne le moi Donne le moi non, Mais Lily Ross c'est bon arrête Arrête non. Arrête c'est bon ça suffit T'es caprices de star non. là on n'est pas dans un Yes Man Challenge, t'as pas le droit d'acheter ce que tu veux. Allez, ah voilà, moi je m'en fiche, je te laisse. Encore. Notre père arrive dans deux minutes et lui, il va savoir ce que c'est, d'accord je... Bon, voilà, c'est bon, j'ai appelé notre euh, père. Ton oui. colis, tu vas pouvoir lui donner là. Non, non, Allez, non, viens Qu'est-ce qui se passe pas encore colis. Bah, il se passe je que. Je vous entends parler euh, là depuis que Il se passe que, regarde ce que Lily Rose a acheté mais, toute seule. Mais ai rien acheté. Il est passé où Il est passé où Il est passé où Ah, il est là Il est là Et tu sais ce qu'elle a. Et tu sais ce qu'elle a acheté bah, je sais pas la... non plus. Et tu sais, bah... elle, a, elle a dépensé pour 1100 euros. Non, sérieux. Si. Avec, non avec mon compte Amazon. Ah bon regarde, regarde sur Attends. mon téléphone. Attends. donne-moi ton et, téléphone. Et apparemment, elle l'a commandé depuis mon téléphone en plus. Regarde. Regarde-moi ça. 1100 euros. Bah, oui, je sais pas comment mais faire. C'est une blague mais ou quoi, Lily ça, Comment t'as pu faire ça Mais si, c'est vrai. En plus, on a reçu le colis. Et pourquoi tu lui as laissé ton portable, Mais je vais pas lisser, elle me l'a pris. Comment ça se fait, Lily Mais non, mais j'ai rien bah si t'as fait quelque chose, d'ailleurs tu vas tout nous monter et t'as commandé quoi exactement Parce que Bah là, je suis je suis bien sûr que bien commandé, voilà Je suis sûr que les abonnés oh, okay, savent... ok, je vais vous dire, j'ai ah. commandé T'as commandé quoi Rien Ouais bah prends le prends colis non, non, Allez, non, De là. toute façon t'es venu les pour les... ça, bah ouais. tu prends le colis... Mais, mais il, il est, est les... là. là je m'en fous Tu, tu l'as caché non, tu... non mais tu vas où Genre Tu vas où Et Elle a pris le colis avec Elle a pris le colis avec Tu l'as caché où Attends elle est partie, elle a caché le colis il faut qu'on essaie de le trouver là ah, il doit être dans Non non il est plus là Il a oh. disparu, c'est n'importe quoi là Punaise, alors Dites nous si vous savez où elle a caché le colis Punaise, Je pense qu'elle est... qu l'a caché dans le couloir Et qu'elle est partie avec là attends, Non non c'est bon Attends il est pas là Non ça c'est ses vêtements oui, chercher, hein. Tu l'as pris, tu l'as mis oui, où caché en bas, voilà. Tu l'as mis en bas mais non mais oui. on veut Allez. le savoir bah, Mais qu'est -ce, qui... qu ce qui coûte 1000 mille... Attends attends attends stop quoi Je sais ce que t'as acheté J'ai vu la pub T'as acheté un iPhone 11 Pro euh, non Un iPhone Elle a acheté un iPhone 11 Pro avec mon compte Je savais que euh... si tu un iPhone mais quand même, de là à l'acheter Non mais surtout de là à l'acheter avec mon argent quoi euh, en fait il est là Il est où Non mais donne-le, donne, oh donne c'est le mien du coup Non c'est le mien Et en plus on, on nous l'a livré déjà ouvert là Oui Attends ah, va, je vais l'ouvrir hein. Non non non tu l'ouvres, <rire> tu l'ouvres pas on va le renvoyer Non Moi je veux qu'on le renvoie bah je veux, je veux qu'on le renvoie à Amazon NON Il est hors de question que j'achète ça Non, bon, les, non, les si. gens, pas je J'apprécie pas que tu aies pris clé. Non mais c'est, quoi, c'est juste ça, j'apprécie pas Non, non, non, non Non, non, non mais je... attends, mais bah, attends, elle a fait un truc super grave Ça ne se fait pas Non mais elle est intérêt à l'ouvrir parce que ouais. là ça va être oh un yes, que... je l'ouvre Non, je l'ouvre je l'ouvre Je l'ouvre Je l'ouvre parce que c'est mon argent là Alors non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est on va voir. Ouais, vas-y, voilà. bah. c'est ça, ton iPhone 11. 11? Mais c'est pas ça Mais c'est mais... une boîte vide. Mais c'est Je... quoi mais ça c'est pas l'iPhone 11, quoi, ils m'ont arnaqué Non, mais c'est une grosse arnaque, ton truc, mais là. Non, ça, mais non, mais on a payé 1100 euros pour rien Mais en plus, on a vraiment dépensé 1000 euros pour ça. Mais non. Attends, c'est... c'est une erreur Non, c'est une erreur, t'as dû... Attends, ouais. attends, attends, ah, attends, attends. elle a fait un échange. Attends, je regarde mon téléphone. Regardez Attends, attends C'est pas 1100 euros. C'est 11, 11 euros. C'est 11 euros, Oh, bah oui, mais tu t'es trompé. Punaise, heureusement. Mais t'avais vraiment comment Tu pensais vraiment le recevoir Bah oui Mais punaise, mais... Ah oh, t'as acheté une souris Non, non, sans faire exprès. Elle a acheté un truc qui était dans mon panier. Et qui comptait oh, 11 oh. euros et pas 1100 oh, euros. Heureusement, heureusement. Ah bah là, c'est sûr que t'auras plus jamais Amazon. là C'est du grand n'importe quoi euh, non, tu fais attention à ta carte Mais voilà. non, mais c'est elle tu coupé les cheveux, hein Ouais, ouais, bah tu t'es coupé les cheveux Bah c'est moi qui vais te raser Donc voilà, voilà. on va passer à la, la bulle, bulle magique. magique Donc merci beaucoup à Justine Justine À Alexandre, Alexandre À Lina Lino À Marie Marie À Jamal Jamal Et un dernier à Anna H-A-N-N-A -A -N -N -A. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, liker à, à commenter, commenter abonner, À vous abonner Bye bye bah, bah,